Il est temps maintenant pour la période des questions orales. Député Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Hier, on a vu le premier ministre et... L'ancienne solliciteur général et vice-première ministre, d'éviter de, la demande de comparaître. Et depuis que cette demande a été émise, on n'a pas entendu un seul mot de la part du premier ministre ou de l'ancienne solliciteur générale. Euh, de cacher le problème ne fait pas en sorte qu'il disparaisse. Je demande au premier ministre de parler à la Commission et de s'engager à y comparaître. Euh, premier ministre, réponse. Bien, Monsieur le Président, c'est une demande fédérale concernant l'utilisation fédérale de la loi sur les mesures d'urgence. Depuis, depuis le premier jour, pour l'Ontario, c'était un enjeu de service policier et non pas un enjeu politique. Et l'opposition le sait très bien que les policiers n'ordonnent pas aux policiers, aux policiers de faire quoi que ce soit. Les commandants de, de la PPO qui coordonnaient les, les activités à ah, Ottawa témoigne devant le comité. Donc, encore une fois, c'est une enquête fédérale concernant la décision du gouvernement fédéral d'utiliser la loi fédérale. Je voudrais entendre le mot fédéral encore une fois, Monsieur le Président, euh, de, encore une fois au Premier ministre. Rappel à l'Ordre, s'il vous plaît, arrêtez la pendule. Rappel au règlement, ou rappel à l'ordre plutôt. Il nous reste 58 minutes et 26 secondes. C'est la deuxième journée, je vous le rappelle. Et je dois entendre la personne qui a la parole, bien sûr. Redémarrer la pendule complémentaire. Encore une fois, Premier ministre, durant le témoignage de Jim Watson, l'ancien maire d'Ottawa, on a entendu que la conversation avec le Premier ministre au mois de février, qu'il avait dit au maire qu'il se cachait de ses responsabilités pour des raisons politiques. Le Premier ministre se cachait à l'époque lorsqu'il a permis aux organisateurs du blocage et il se cache encore une fois, maintenant, en ne témoignant pas devant l'enquête publique, il ne pourra pas se cacher à tout jamais. Est-ce qu'il va faire ce qui s'impose et est-ce qu'il va témoigner devant la commission? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Je pense que le premier ministre a été très clair. C'est une enquête fédérale concernant la décision du gouvernement fédéral d'évoquer la loi fédérale. La députée d'en face ne prend pas cette réponse, mais c'est un fait que c'est le cas. Des documents de la part du Conseil des ministres ont été fournis à la Commission et on s'est assuré aussi que le ministre des Transports et la solliciteur générale sont disponibles alors qu'ils continuent leur enquête dans ce qui s'est passé. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois au premier ministre. La Commission a demandé au premier ministre et l'ancien solliciteur général, parce que les Ontariens et les gens d'Ottawa et de Windsor méritent d'avoir des réponses. et Ils méritent de la reddition de comptes de la part de ce gouvernement. Mais au lieu, ce gouvernement choisit de se cacher derrière un privilège parlementaire, le privilège parlementaire et ça ne va pas comme façon de procéder. Je voudrais avertir la députée concernant le langage qu'elle vient d'utiliser. Le premier ministre le sait qu'il a été un échec lors du, con, euh, du convoi. Et l'ancien maire d'Ottawa a témoigné, le premier ministre du Canada, a témoigné et le maire de Windsor l'a fait ou va le faire. Les autres euh, élus ont, ont décidé de le faire. Pourquoi est-ce que ce premier ministre essaie de se cacher de cette responsabilité? Euh, encore une fois, réponse de la part du leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, parce que c'est une enquête fédérale concernant l'utilisation fédérale d'une loi fédérale. Euh, en même temps, nous appuyons les efforts de la Commission en leur offrant tous les documents nécessaires et en s'assurant euh, que les adjoints des, euh, du ministre des, de la ministre des Transports et euh, l'adjoint au solliciteur général sont disponibles. Pour toute information, euh, la députée d'en face démontre à quel point c'est politique et ça ne devrait pas l'être. C'est un enjeu des services policiers. Et c'est ce qu'on a dit dès le début, et c'est pour cette raison qu'on appuie les efforts de la Commission. Tous les documents qu'on a disponibles au sein du Conseil des ministres ont été rendus disponible, Et on va continuer d'aider leurs efforts. <applaudissements> Prochaine question, député d'Ottawa-Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question au premier ministre, c'est très bien de vous voir aujourd'hui. Je m'attends à ce que j'ai une réponse à la question que je vais vous poser. Je voudrais savoir, le maire de Windsor, est-ce que c'est un policier, oui ou non? Est-ce que le premier ministre du Canada, est-ce qu'il est policier, oui ou non? Donc, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer et expliquer à Jean d'Ottawa Centre pourquoi ces élus ont décidé de témoigner devant la commission, mais ce premier ministre et la ministre responsable, la solliciteur générale, ont choisi de ne pas le faire. Les avocats représentant notre, le gouvernement provincial a dit que des dommages irréparables seront causés si ce premier ministre et la solliciteur générale comparaissent devant cette commission. Quel tort, quel dommage irréparable de... à quoi est-ce que vous référez? Et encore une fois, leader parlementaire du gouvernement, on pourrait changer la personne qui pose la question, mais le fait demeure le même. C'était la décision du gouvernement fédéral d'évoquer la loi fédérale sur les mesures d'urgence. Et on a demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête pour se pencher sur cette décision qui a été prise par le gouvernement fédéral. On appuie leurs efforts en offrant les documents et les personnes disponibles au sein du ministère des Transports et de la, du ministère de la Solicitat générale. et Tous les documents nécessaires ont été remis à la Commission et on va continuer d'appuyer leurs efforts alors qu'ils font enquête sur la décision du gouvernement fédéral d'utiliser une loi fédérale complémentaire. Merci, on n'a pas répondu à ma question. J'aurais voulu que le premier ministre puisse répondre à la question et répondre aux gens d'Ottawa-Centre parce qu'on mérite d'avoir des réponses la question est à savoir quel tort irréparable est-ce qu'on a abordé, à quoi est-ce qu'on a référé? Parce que je voudrais parler d'un gouvernement qui n'a rien fait pendant trois semaines alors qu'il y avait une situation chaotique dans notre ville, alors qu'il y avait des poids lourds au centre-ville et des groupes de haine ont fait plusieurs grabuges. Et ils ont remorqué 39 véhicules et ils ont remis ces véhicules sans aucune amende. Même si ce premier ministre a promis des amendes de 100 000 des petites entreprises telles que des cafés sur la rue Spark ont souffert tout au long de cette période. Et maintenant, ils font face à la faillite. Et voilà la réalité Qu'est-ce que ce gouvernement se cache derrière. Leader parlementaire du gouvernement, évidemment, beaucoup de ressources ont été fournies à la ville d'Ottawa et c'est encore le cas. La commission d'enquête est en lien avec l'utilisation du gouvernement fédéral de la loi fédérale sur les mesures d'urgence et on a invoqué cette commission d'enquête et on aide la commission d'enquête en s'assurant que la vice-première ministre ou l'adjoint plutôt à la ministre des Transports est disponible. Et l'adjoint aussi à la Soliciteur Générale est rendu disponible. Et aussi des documents sont fournis. On aide la Commission en fournissant ces documents. Donc on continue d'aider la Commission alors qu'ils continuent leurs travaux en cours. Dernière complémentaire encore une fois au premier ministre. Je me sens mal pour le leader parlementaire du gouvernement. C'est difficile de devoir répondre à des questions pour quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. En dépit de demandes répétées, il continue de ne pas y aller et a nier qu'on lui a demandé d'aller comparaître. On sait que la commission était très claire que certaines pièces de preuves que le gouvernement a décidé de ne pas participer, de ne pas faire quelque chose. C'est comme s'ils ont oublié que la ville d'Ottawa était dans la province d'Ottawa, euh, d'Ontario. Le Premier ministre, nous le doit d'aller comparaître. Moi, j'ai un véhicule hybride ici, je pars jeudi. Est-ce que vous avez besoin que je vous emmène à Ottawa? Je peux vous raccompagner là-bas, moi-même. C'est une offre sérieuse, je vous le rappelle. Veuillez passer par l'entremise de la présidence, s'il vous plaît. Le rappel à l'ordre réponse leader parlementaire du gouvernement encore une fois on continue d'aider la commission d'enquête avec l'utilisation du gouvernement fédéral de la loi fédérale sur les mesures d'urgence on a offert les documents du conseil des ministres tels que nécessaire l'adjoint à la ministre des transports et de la solliciteur générale sont disponibles pour répondre à toute question c'est très bien d'entendre que le député d'en face a offert ses services, il est chanceux que, des, grâce aux efforts de notre ministre, que les véhicules verts, les véhicules hybrides sont disponibles et grâce aux efforts aussi de la ministre des Transports, il peut recharger sa voiture tout au long de l'autoroute. Et on ne pouvait pas le faire avant parce qu'il n'existait pas ces bornes de recharge. donc. Merci aux députés d'en face. On va continuer de travailler pour les Ontariens et de les aider. Et on va continuer d'appuyer la commission d'enquête aussi. Prochaine question, député de windsor west Merci aux leaders parlementaires du gouvernement. Il n'y avait rien de drôle au sujet de ce qui s'est passé à Ottawa et à Windsor. Donc, je vous suggère d'arrêter de, de prendre la situation à la légère et de faire des blagues. La commission a demandé d'entrer un entretien avec le premier ministre et la solliciteur Jones concernant l'utilisation de la Loi sur les mesures d'urgence. Le pont à Windsor a été complètement bloqué par des manifestants. Des milliards de dollars n'ont pas pu transiger en marchandises, n'ont pas pu transiger en, sur ce pont. Et des milliers de travailleurs ont dû être congédiés. Beaucoup de travailleurs n'ont pas pu aller à leur milieu de travail. D'un côté ou de l'autre de la frontière, il y a eu plusieurs perturbations. Les gens dans la circonscription méritent de plus de transparence de la part de ce gouvernement. Le premier ministre a dit qu'il était solidaire avec le premier ministre lorsqu'il s'agit de l'utilisation de la loi sur, la mesure de, sur les mesures d'urgence. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas solidaire avec la commission d'enquête et pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à leurs questions? Pourquoi est-ce que le premier ministre et la ministre Jones continuent de refuser de comparaître à cette commission d'enquête publique? Le leader parlementaire du gouvernement afin de répondre à cette question démontre à quel point les néo-démocrates tentent de faire en sorte que cela devienne un exercice politique. La commission d'enquête tente de voir si la loi sur les mesures d'urgence était nécessaire. Et donc, de par la loi, le gouvernement fédéral a dû invoquer cette commission et on a fourni tous les documents du Conseil des ministres. Et comme le Premier ministre, si en Ontario, a dit que c'est un enjeu des services policiers et non pas politique, c'est pour cette raison qu'on s'est assuré que l'adjoint à la ministre des Transports est disponible. Il y a aussi l'adjoint à la solliciteur générale qui est disponible. On va continuer d'aider et d'appuyer la commission d'enquête alors qu'ils font enquête sur l'utilisation de la loi fédérale par le gouvernement fédéral. Complémentaire, cette réponse démontre que ce gouvernement et ce premier ministre décident complètement de faire fi de leurs responsabilités au sujet de la décision qu'ils ont prise ou qu'ils n'ont pas prise avec la situation à Windsor. Pendant six jours, on a été plongé dans une situation chaotique on ne pouvait pas avoir accès à certaines parties de la ville. Certains avaient même peur de quitter leur maison. Des camionneurs ont dû attendre pendant des journées sur les routes sans accès à de la nourriture ou des toilettes. La, le premier ministre et la solliciteur générale évitent des questions de la part de la commission d'enquête publique. Le premier ministre a longtemps dit que la responsabilité lui revient. Mais il ne va pas comparaître devant la Commission concernant les décisions qu'il a prises. Qu'est-ce qu'il cache le premier ministre et la ministre Jones? Pour, et qu'est-ce qu'ils font pour s'assurer que cette situation ne se répète pas dans ma communauté à Windsor, à Ottawa ou à Fort Greed, ou dans n'importe quel autre endroit de l'Ontario? Réponse? Leader parlementaire du gouvernement? Voilà pourquoi. Il y a une enquête fédérale par l'utilisation de la loi fédérale. C'est pour cette raison qu'on aide la Commission dans leurs travaux pour en s'assurant que l'adjoint à la ministre des Transports est disponible et aussi que l'adjoint à la Solitaire générale sont disponibles et que tous les documents du conseil des ministres qui sont pertinents sont disponibles aussi pour les aider dans leurs travaux et on continue de les appuyer lorsqu'il s'agit de leur enquête sur l'utilisation de la Loi sur les mesures d'urgence par le gouvernement fédéral. Prochaine question, député de Mississauga-Centre. Merci, Monsieur le Président, bonjour. Ma question est pour le ministre associé du logement. Comme on le sait, il y a une crise au niveau de l'offre de logement. La demande qui continue d'augmenter est bien au-delà que l'offre, faisant en sorte que le rêve d'être propriétaire est bien au-delà de la portée pour plusieurs Ontariens. Et alors qu'on s'attend à ce qu'il y ait une croissance démographique de plusieurs millions, la demande ne va qu'augmenter. Plusieurs de mes commettants dans ma circonscription, des travailleurs professionnels, de jeunes familles, de nouveaux Ontariens, des personnes âgées, veulent s'acheter une propriété plus petite, mais ne peuvent pas s'acheter quoi que ce soit en fonction de leur budget. Est-ce que le ministre associé pourrait nous donner plus d'informations au sujet de notre plan d'action? pour s'assurer qu'on qu puisse atteindre notre objectif de bâtir 1,5 million de nouveaux logements sur les dix prochaines années. Le ministre associé du Logement, je voudrais remercier la, la députée de Mississauga-Centre pour cette question très importante. Nous savons que le statu quo ne fonctionne pas si on continue sur cette voie sans apporter des changements audacieux. La prochaine génération n'aura pas les mêmes occasions de succès. La loi proposée adoptera plusieurs étapes pour s'assurer que les Ontariens ont plus d'offres de logement qui est tellement nécessaire uh, d'augmenter la densification que l'opposition a à plusieurs reprises dit va au-delà des différences partisanes. On va établir les fondements pour avoir la tranche immédiate de logement en permettant d'avoir plus de choix et de souplesse et on réduit les frais de développement pour s'assurer que nos partenaires à but non lucratif puissent bâtir plus rapidement ensemble avec les efforts de tous. On peut s'assurer que la propriété est accessible pour tous les Ontariens dans notre province. Merci. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le ministre pour sa réponse. Et d'ailleurs, je le remercie pour avoir visité Mississauga récemment et d'avoir rencontré donc les parties prenantes concernant ce sujet. Alors, comme a mentionné le ministre, les changements proposés vont pouvoir réduire les frais et réduire les délais et pouvoir donc améliorer la construction dans la province. Alors, comme je l'ai compris, je le dis, chaque mois de délai augmente les coûts de plusieurs centaines de milliers de dollars, et que ce soit pour des maisons ou pour des petits immeubles ou des grands immeubles, y compris à Toronto et à Mississauga. De plus, beaucoup de municipalités ont augmenté les frais qui vont ensuite peser sur les acheteurs. Est-ce que le ministre peut nous dire, monsieur le Président, comment ce projet de loi va résoudre ce problème Le ministre. Merci et je souhaite remercier donc la députée pour sa question. À un moment où les Ontariens se trouvent face aux coûts croissants de la vie, nous reconnaissons l'exigence de pouvoir maintenir les coûts bas. C'est préoccupant de voir que les frais augmentent de plus en plus. Ils ont augmenté récemment de 36 sans prendre en considération l'impact que les frais ont sur les locataires et les futurs propriétaires. Les prix des maisons vont augmenter et ils vont rendre le logement moins abordable. Notre proposition, si elle est approuvée, va bloquer, réduire et ralentir l'augmentation des frais municipaux et des taxes municipales. Alors, comme j'ai dit, notre gouvernement ne va pas euh, s'éloigner et éviter une action courageuse et euh, forte pour pouvoir réduire les coûts pour les Ontariens qui entrent dans le marché immobilier. Comme on a dit plusieurs fois, Monsieur le Président, le gouvernement précédent a laissé de côté les et les laisser tomber, nous n'allons pas faire ça. Nouvelle question au député de Témiscamingo. Merci, Monsieur le Président. Question Premier ministre. En 2017, le Premier ministre de la Provence a reçu une demande de témoigner à une enquête de euh, euh, niveau très élevé. La Première ministre, oui, n'aurait pu éviter de témoigner à cette enquête, mais elle ne l'a pas fait. Et je cite ce qu'elle a dit. Je vais témoigner, je vais suivre le processus et je vais faire tout ce que je peux pour clarifier la situation. Les Premiers ministres ont euh, des... Ont, ont, ont évité et n'ont pas fait appel à leurs privilèges avant. Pourquoi ce Premier ministre ne ferait pas la même chose Monsieur le Président, je pense que dans l'exemple du député d'en face, l'ancienne Premier ministre était le sujet de l'enquête. Donc, clairement, c'est une grande différence. Ceci dit, Monsieur le Président, nous allons continuer de travailler avec la Commission nous, allons fourni des, nous avons fourni des documents, comme ça a été demandé. Nous allons continuer de faire en sorte que non seulement la Commission de la police provinciale, mais le euh, vérificateur général euh, reçoive toutes les informations, car il s'agit en fait d'une enquête de la Commission sur une enquête donc fédérale. Alors, comme on s'attendrait, le gouvernement fédéral a demandé de l'assistance et nous fournissons donc de l'assistance. Question supplémentaire. Euh, il y a 20 ans, le Premier ministre Harris aussi n'a pas, pas refusé une enquête. Il n'avait aucun problème à parler devant la Commission. Et je cite, il a dit en tant que... Euh, euh, le chef de gouvernement, je suis redevable. Alors pourquoi le Premier ministre ne suivrait pas l'exemple du Premier ministre Harris Pourquoi il ne serait pas responsable de ses actions et il témoignerait de, de, de, concernant cette histoire devant la Commission le ministre, encore une fois, ce que le député souligne est une enquête provinciale sur un domaine, un sujet provincial. Donc on s'attend à ce que lorsqu'il y a une enquête provinciale, les personnes peuvent... Euh, en fait présenter euh, leurs raisons. Donc euh, le député explique pourquoi euh, le Premier ministre se présenterait devant la Commission et euh, pourquoi il euh, euh, faut garantir que toutes les personnes concernées soient disponibles et aident la Commission pour faire en sorte que euh, les euh, réponses puissent être trouvées. Et en même temps, Monsieur le Président, comme a dit le député, il s'agit ici d'une enquête fédérale sur une loi, sur un, un sujet fédéral. Et donc, je vais continuer de défendre cela parce que c'est exactement. Euh ce, ce, ce de quoi il s'agit. Député de l'Election, euh, merci, Monsieur le Président. Question au ministre du Développement économique et de la création de l'emploi. Le ministre, le mois dernier, était en Allemagne et Autriche et il a rencontré euh, des sociétés pour attirer les investissements dans le secteur automobile. En tant que quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans dans le secteur automobile, on, on, nous sommes tous d'accord sur le fait que l'Ontario doit continuer de se concentrer sur euh, le secteur de la production dans notre province. Est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour de son voyage en Allemagne et Autriche? Réponse, le ministre. La mission en Allemagne et Autriche était une occasion pour pouvoir construire sur les 16 milliards d'investissements pour euh, des technologies de transformation en Ontario euh, pendant les mois à venir. Avec toute la difficulté qui existe en Europe actuellement, ces pays ressentent les pressions croissantes sur les chaînes d'approvisionnement. Ils dépendent de matériaux qui viennent de la Russie et de la Chine, et cela donc les a poussés à repenser c'est la situation de leurs affaires. Ils savent que l'Ontario a tout ce dont ils ont besoin. Nous avons les minéraux nécessaires, nous avons la capacité de raffinement nécessaire et nous avons toutes les composantes. Et dans beaucoup d'administrations en Amérique du Nord, ils savent que nous avons un écosystème fiable de partenaires. Nous avons les emplois spécialisés, nous avons le secteur de la santé qui utilise 94 des euh, 94 d'énergie propre. Nous avons tous dont on a besoin, et donc il faut investir en Ontario. Ça, il est compris une question complémentaire. Il semblerait que cette mission en Allemagne et Autriche est arrivée à un moment critique pour l'économie de l'Ontario. Le futur de transport passe euh, petit à petit vers l'électrification des réseaux et se concentre sur les énergies propres. Le ministre a raison, l'Ontario doit continuer de euh, euh, se présenter comme le bon endroit pour effectuer et euh, faire des affaires. Et Beaucoup d'entreprises investissent maintenant en Ontario et donc ils voient qu'il y a un aspect très compétitif ici en Ontario qui peut être mené de l'avant. Le ministre, les sociétés dans le monde entier cherchent des partenaires et des pays stables, justes et fiables qui utilisent des matériaux de bonne qualité, qui utilisent des énergies propres. Nous savons que les batteries qui sont faites en Ontario utilisent 94% d'énergie propre. On sait qu'on investit une demi milliards de dollars pour pouvoir électrifier les fours, pour que l'acier qui est utilisé dans les voitures soit propre, les mines, les minerais et euh, tous les produits sont, doivent être modernes. Mais aujourd'hui, nous nous euh, basons su, euh, sur des véhicules électriques et des batteries qui aujourd'hui ne sont pas encore propres parce qu'ils sont produits en brûlant du charbon. Alors que nous, en Ontario, nous allons les produire avec des énergies propres. Donc notre message est très clair. Il faut que vos produits pour les véhicules électriques soient faits en Ontario en utilisant des énergies propres. Nouvelle question député de l'Université Rosedale. Merci, M. le Président. Question au ministre des Affaires municipales et du logement. Aujourd'hui, euh, j'ai été contactée par Suzanne de Rosa, une locataire qui habite dans un logement qui va être démoli pour qu'on construise de nouveaux appartements, un nouvel immeuble. Elle euh, euh, vous voudrait être sûre, euh, elle voudrait savoir, en fait, euh, si la ville accepte le projet de construction, elle va être sûre qu'elle peut habiter dans ce nouveau, nouvel appartement qui va être construit en pouvant payer le même euh, loyer qu'elle paye jusqu'à présent. Malheureusement, elle se trouve face à un marché très difficile pour ce qui est de euh, la de la location. Alors, est-ce que Suzanne peut être euh, avoir la garantie de la part de ce gouvernement qu'elle va pouvoir payer le même euh, loyer euh, après la construction de nouveaux logements Le ministre, tout d'abord, j'aimerais remercier euh, la députée euh, d'en face pour euh, s'être félicitée avec ce gouvernement pour ses politiques et euh, je sais que elle, sait que les autres députés d'en face nous ont demandé d'intégrer beaucoup d'éléments qui ont été intégrés dans le euh, projet euh, de loi 23. Et euh, comme la euh, députée d'en face ainsi que le chef de l'opposition ont parlé donc de beaucoup d'aspects et... Euh, je me demande en fait si la question est liée au fait que l'opposition va voter contre ce projet de loi. Beaucoup de fois, les députés d'en face ont présenté des suggestions euh, concernant l'augmentation du prix du logement et beaucoup de leurs suggestions sont incorporées dans le projet de loi 23. Alors, c'est un projet de loi que tout le monde peut appuyer dans cette Chambre parce que nous avons besoin désespérément d'avoir plus de logements dans notre province. Euh, question de suivi. Le ministre, nous avons besoin de construire plus de logements et plus de logements pour le loyer, pour, pour, pour la location. Je demande à la députée. Je demande à la députée mes excuses pour rappeler la Chambre à l'ordre. Maintenant, la députée peut continuer. Nous avons besoin de plus de logements, mais pas aux dépenses de la population. Le gouvernement à l'ordre, dit le Président. L'opposition à l'ordre. Si vous continuez, je vais commencer à vous euh, appeler un par un. Alors, la députée peut reprendre. Nous avons besoin de construire plus de logements, mais pas aux dépenses des euh, maisons abordables que nous avons déjà. Ma question est au ministre pour les affaires municipales. Ce gouvernement veut réduire les frais de construction. Ces frais qui payent et qui permettent de donner aux résidents les services dont ils ont besoin. La ville de Toronto a déjà un manque de financement de 800 millions de dollars. Alors, que prévoit ce gouvernement en réduisant les taxes euh, pour pouvoir arriver à avoir les financements nécessaires? Le ministre. Tout d'abord, j'aimerais répondre à la première question encore une fois. Nous sommes en train de lancer des consultations pour déterminer comment protéger la fourniture de logements et je voudrais faire en sorte que les personnes qui sont ici, dans, euh, qui nous écoutent ici à l'Assemblée, même chez eux, euh, j'aimerais dire que les mesures ne vont pas avoir un impact sur la protection du niveau des loyers. Le gouvernement a fait des changements pour pouvoir protéger les locataires, pour éviter les évictions, pour éviter les rénovictions et pour aider les locataires. De plus, pour ce qui est des freins, nous devons réduire les dépenses pour que le logement soit plus abordable. Mais même dans notre euh, situation financière, on voit que les municipalités ont 8 milliards de dollars en réserve, y compris 2,5 milliards de dollars dans la ville de Toronto. Nous allons continuer de travailler avec les partenaires municipaux, mais aussi avec le gouvernement fédéral sur le fonds d'accélération de 4 milliards de dollars pour pouvoir continuer à construire des logements abordables. Nouvelle question, le... De Don Ce mois-ci, les Ontariens nous ont dit que le système de santé était en crise, mais le Premier ministre et le ministre de la Santé n'ont pas euh, été introuvables pendant six semaines. Nous avons, euh, admis, euh, nous avons vu qu'effectivement, le système est euh, euh, sous pression. Les patients euh, ne, euh, le gouvernement dit que les patients reçoivent les traitements dont ils ont besoin, dans les délais dont ils ont besoin, mais en fait, nous avons vu que ce n'est pas vrai. Les temps d'attente sont très longs et le manque de lits sont les pires que nous avons vu depuis 2008. Le système de santé pour avoir un diagnostic demande plusieurs mois. Hier, le député de Eglinton euh, lawrence a cité le euh, docteur Ronald Cohen qui a dit que euh, que euh, les hôpitaux euh, peuvent répondre aux exigences. Malheureusement, la citation n'était pas complète parce qu'en fait, il a dit, je m'inquiète pour ce qui pourra être fait. Les positions sont différentes par rapport à ce qui a été dit. Alors, j'aimerais demander au ministre de euh, euh, donner une réponse à cela. La ministre, merci au député d'en face pour sa question. Alors, la source à laquelle il fait référence c'est que les ressources étaient disponibles si jamais on en avait besoin. Je ne sais pas si le député veut modifier concernant ma compréhension en lecture, mais il peut le faire s'il si le désire. Alors, j'aimerais dire, euh, voilà pourquoi nous avons approuvé notre plan euh, pour garder l'Ontario ouvert et nous avons approuvé plusieurs actions pour faire en sorte que nous soyons prêts. Par exemple, nous avons un programme qui a une stratégie en cinq points pour pouvoir élargir la force de travail, améliorer les infrastructures et faire en sorte que les lits d'hôpital soient disponibles pour les Ontariens lorsqu'ils en ont besoin. Et nous devons également attendre tout ce qui est nécessaire pour pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse construire tout ce qui est nécessaire pour la population de l'Ontario. Question de suivi Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le programme à laquelle il fait référence pour le programme pour garder l'Ontario ouvert est un programme qui est très peu ambitieux. Est un programme tout simplement pour garder l'Ontario ouvert, mais qui ne fournit pas les services nécessaires. Alors, moi, j'ai déjà parlé en mois d'octobre d'autres sujets de ce et ça montre en fait que le système n'est pas adapté. Nous avons vu qu'effectivement, on a besoin d'accès à certaines infrastructures et on a besoin aussi de pouvoir euh, voir qu'il y a des informations qui euh, ont fui du système de santé de l'Ontario. Il y a un silence euh, de la part de la ministre de la Santé. Il y a eu beaucoup de, euh, de départements d'urgence dans le Grand Toronto qui ont fermé. Est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi ce gouvernement refuse d'être redevable vis-à-vis -vis de la population de l'Ontario pour la question concernant le système de santé Le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je trouve, je trouve véritablement euh, en fait... Euh assez euh, osé de la part des députés d'en face de faire ce type de commentaires alors qu'eux, ils ont réduit euh, le euh, financement. Tout ce que nous faisons, c'est euh, de d'embaucher euh, plus de 12800 800 nouveaux infirmiers et infirmières alors que eux à l'époque, ils fermaient les hôpitaux, monsieur le Président. Ils ont réduit les financements pour la santé, ils ont créé des problèmes qui ont duré de pendant des décennies, et nous sommes en train d'embaucher des infirmiers, des infirmières, créer des écoles de médecine. Eux, ils n'ont jamais créé rien du tout euh, dans, quand ils étaient au gouvernement. Au contraire, ils ont réduit tout ce qui existait déjà, Monsieur le Président. Prochaine question. La députée de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences. Euh, merci, euh, euh, Monsieur le Président. L'invasion russe sur l'Ukraine a forcé des milliers de, ci de citoyens ukrainiens de laisser leur terre. Ces euh, familles, femmes, hommes, enfants, sont séparés à cause de la violence non provoquée de la Russie sur l'Ukraine. Et beaucoup d'Ukrainiens ont trouvé refuge ici, au Canada, un des meilleurs pays. Dans le monde, M. Soga a euh, et a accueilli beaucoup d'Ukrainiens des milliers d'Ukrainiens et a envoyé ses enfants à l'école et nous sommes fiers d'avoir donné la bienvenue à plusieurs dizaines de familles pendant les semaines. Nous avons euh, été touchés par cette invasion, surtout les enfants dont l'enfance sera euh, touchée à jamais. Ma question au ministre est que fait notre gouvernement pour aider ses mamans et ses papas, ces jeunes familles et ces euh, immigrés qui trouvent refuge au Canada. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier la députée de Mississauga-Centre pour sa question, mais tout d'abord, euh, ce que j'aimerais dire, ce que nous... Euh, euh, euh, la remercier aussi pour tout ce qu'elle fait pour les Ukrainiens qui arrivent dans notre pays. Sous le leadership du Premier ministre Ford, notre province, est aux côtés des Ukrainiens. Nous travaillons avec les syndicats, les organisations et les groupes communautaires pour faire tout ce qui est nécessaire pour aider les Ukrainiens. Pour ceux qui cherchent refuge à Ontario. Nous donnons la priorité à leur demande d'immigration. Nous avons élargi aussi le programme Meilleur emploi en Ontario pour pouvoir leur donner des euh, possibilités de se former en Ontario et de pouvoir. Et nous avons des euh, lignes euh, d'aide pour donner aux Ukrainiens tout le soutien dont ils ont besoin pour trouver un emploi. Monsieur le Président, notre gouvernement continue d'être aux côtés des Ukrainiens contre les forces du Mal chaque jour. Merci. Question de suivi. Monsieur le Président, les Ukrainiens qui arrivent dans notre province pour fuir à l'agression russe doivent savoir que nous faisons tout effort possible pour garantir qu'ils peuvent venir vivre chez nous et continuer leur vie avec dignité et avec le besoin de fournir la possibilité de survivre pour leur famille. Cela est pour faire face à l'adversité et aux difficultés, des difficultés qu'on n'arrive même pas à imaginer. Dans des moments de difficulté, et de... Euh Grand problème, le, euh, de, euh, le réseau de soutien ne s'affaiblit jamais. Encore une fois, la question au ministre de la formation et euh, de la, euh, du, développe, du développement professionnel. Je demande que fait notre gouvernement pour aider ces personnes et pour qu'elles aient les ressources nécessaires pour pouvoir aider de manière efficace les nouveaux arrivants depuis l'Ukraine. Le ministre, encore merci à la députée pour sa question, monsieur le président. Dans la semaine dernière, j'ai visité les, un, un groupe de services de... Euh, euh, euh, euh, de ma circonscription et euh, j'ai vu le travail excellent qu'ils font pour aider les réfugiés ukrainiens. Notre gouvernement est fier de pouvoir appuyer cet organisme ainsi que d'autres organismes avec des fonds de 3 millions de dollars supplémentaires pour les services de logement, d'emploi et de formation pour donner des ressources à ces personnes. Ces ressources qui déjà partaient de 900 000 dollars pour qui ont été données à la société canadienne ukrainienne. Sous le leadership de ce premier ministre, notre gouvernement fait en sorte de pouvoir donner aux Ukrainiens tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir se sentir à la maison ici, en Ontario, le plus vite possible. Question complémentaire, le député de London North Center. Merci. Question, Premier ministre. Les députés dans toute la province se trouvent à faire face à une crise incroyable dans les hôpitaux. est ce que mes commettants m'ont demandé pour me demander si pour me parler de leur expérience. Et je cite. On essaie toujours d'aider les personnes pour qu'ils puissent euh, pouvoir obtenir de l'aide, que ce soit des machines euh, d'oxygène ou autre chose. Nous demandons et nous portons donc à l'attention des euh, hôpitaux toutes les difficultés. Est-ce que ce gouvernement va continuer à blâmer les autres pour euh, le fait de négliger le besoin de certains services d'urgence Merci de euh, l'assistante parlementaire. Merci, monsieur le le président, après des dizaines de manques de financement, c'est sous ce gouvernement qui a fait des investissements sans précédent dans le système de santé. Comme j'ai dit, nous avons augmenté de 6,2% les financements, ce qui est l'augmentation de euh, la plus grande, y compris une augmentation de 5 milliards de dollars. Ces investissements ont, euh, sont arrivés à un moment très difficile, comme nous savons tous. Il y a eu une pandémie pendant les deux dernières années, et nous avons approuver un programme pour garder l'Ontario ouvert parce que nous voulons que l'Ontario reste ouvert pendant la pandémie, mais aussi à l'avenir. Et cela va vers de nouvelles initiatives visant à pouvoir améliorer le système de santé et faire en sorte qu'on puisse créer de, nouvelles, de nouveaux postes dans le système de santé. Nous avons déjà ajouté 11 700 travailleurs dans le secteur de la santé depuis le début de la pandémie. Et Nous avons aussi un programme pour pouvoir créer 2200 nouveaux lits d'hôpital et nous continuons de travailler pour les Ontariens et Ontariennes pour pouvoir trouver des solutions pour que le système de santé soit meilleur pour eux complémentaire une nouvelle euh, comme euh, j'aimerais savoir si ce gouvernement va continuer de blâmer les autres le parti conservateur a euh, fourni en fait des euh, euh, réponses ou doit fournir des réponses concernant les difficultés nous sommes le parti des gens qui travaillent pendant des années le gouvernement a euh, limité les financements et a euh, créé aussi des grands problèmes pour le système de santé ce sont des problèmes qui ont qui n'ont pas été résolus par ce gouvernement. On a vu, par exemple, dans la ville de London, une attente de plus de 20 heures dans le département d'urgence. Ma commettante Tina m'a parlé de longues attentes pour pouvoir avoir des opérations chirurgicales. Tina a attendu pendant des jours avant de pouvoir recevoir un appel. On sait qu'on a 69% des infirmiers et infirmières qui prévoient quitter la profession d'ici les cinq prochaines années. Comment, quand est-ce que ce euh, euh, gouvernement prévoit dépenser de l'argent pour aider les héros qui travaillent en première ligne L'assistante parlementaire. Merci aux députés pour sa question. Ce gouvernement a fait des investissements records dans toutes les ressources humaines pour le secteur de santé. Nous l'avons fait depuis le début de la pandémie parce que nous voulons faire en sorte qu'on puisse avoir les ressources Humaine. Nous avons déjà embauché depuis mars 2020 11 700 nouveaux travailleurs dans le secteur de la santé. Le Collège des infirmiers des Ontario a dit qu'ils ils ont enregistré plus de nouveaux infirmiers et infirmières ce, cette année alors, par, par rapport au passé. Ils ont enregistré 11 700 nouveaux infirmiers. Tous ces efforts visent à faire en sorte que l'Ontario, les Ontariens puissent avoir les soins qu'ils méritent et nous allons continuer de travailler parce que comme nous avons dit, la situation actuelle ne fonctionne pas. C'est pourquoi nous faisons des changements et nous demandons aux députés d'en face d'arrêter de s'opposer à tout toutes les solutions que nous proposerons et de nous aider à pouvoir approuver et aller de l'avant avec les euh, nouvelles lois et les nouvelles solutions que nous proposons. Merci. Prochaine question, député de hastings lanne Merci, Monsieur le Président. Question au ministre des Collèges et des Universités. Euh, tous les Ontariens et Ontariennes devraient être fiers de l'histoire incroyable des de la recherche dans le secteur médical qui est scientifique, qui sauve des vies et change le monde. Un exemple, euh, nous pouvons regarder à la rue d'en face à l'Université de Toronto pour voir le centre de diabétologie Banting, qui est un centre qui euh, améliore les connaissances dans ce secteur. Moi, j'ai passé 25 ans au St. Lawrence College de Kingston et je connais très bien la recherche qui se fait dans cet organisme. Aujourd'hui, nous savons quel est le rôle positif des collèges et des universités dans la recherche scientifique et médicale et quel est le rôle important qu'ils continuent d'avoir quand il s'agit d'améliorer le système de santé. Est-ce que le ministre des collèges et des universités peut informer la Chambre sur ce qui se fait actuellement de la part du gouvernement pour pouvoir appuyer ces investissements la ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés pour euh, sa question si importante. Ce gouvernement comprend très bien les investissements dans la recherche hospitalière, dans le secteur de la santé et dans la recherche scientifique et qui euh, permet d'augmenter le niveau pro de professionnalisme dans notre province et de rendre notre province un leader mondial. Les recherches qui sont menées mènent à des euh, découvertes qui ont un impact important sur la vie des gens L'Ontario va appuyer l'innovation, les investissements avec des investissements de plus de 98 millions de dollars pour des projets d'université, de recherche partout et dans les hôpitaux dans tout, partout dans la province. Nous avons appuyé plusieurs projets de recherche qui sont des projets visant à construire, rénover, améliorer et mettre à jour la technologie et faire de nouvelles recherches pour trouver de nouveaux talents et développer de nouvelles technologies. Nous allons continuer à travailler dans la recherche pour faire en sorte qu'on puisse fournir aux hôpitaux, aux collèges et aux universités la capacité d'adopter de nouvelles technologies pour rester compétitifs et pour pouvoir amener l'Ontario de l'avant. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Même avant la pandémie de Covid, il était impératif que notre gouvernement montre leadership pour pouvoir faire face aux lacunes créées par les gouvernements précédents pour ce qui concerne les investissements dans le secteur de la recherche et du développement. Notre gouvernement travaille pour faire en sorte que les plus vulnérables de notre province reçoivent les soins qu'ils méritent. Nous travaillons avec beaucoup de parties prenantes. Notre gouvernement euh, parle justement des investissements partout dans la province pour pouvoir renforcer et le secteur de la recherche. Est-ce que la ministre des Collèges et des Universités peut expliquer plus quelles sont les initiatives de ce gouvernement pour investir et pour appuyer un secteur de la santé plus robuste? Le ministre des Collèges et des Universités, je remercie encore une fois la, la, le député pour la question. L'Ontario a énormément de potentiel en matière de recherche et nous œuvrons pour réaliser ce potentiel en investissant dans un organisme de recherche important comme la plateforme de données et de propriétés intellectuelles de la province. Grâce à des organismes comme celui-là, nous veillons à ce que les chercheurs puissent avoir accès aux données identifiables du secteur de la santé. Nous sommes fiers d'épauler de des investissements de cette nature et nous nous réjouissons de travailler avec des organismes à travers la province afin de favoriser nos compétences, nos capacités d'investissement afin de créer plus d'emplois, plus de débouchés, plus de croissance pour l'économie. C'est également enthousiasmant de voir en face pour uh, ici, uh, de Queen's Park, pour voir le nouveau centre, le nouveau laboratoire de recherche uh, biologique. Nouvelle question. Ma question s'adresse au premier ministre. La Convention de l'ONU sur le droit des personnes handicapé souligne l'importance de l'accès au logement. Mais pour Jonathan, admis comme étant, il est privé de ses droits il est logé dans un hôpital depuis un an. Il a le droit d'être embrassé par sa mère et il ne peut même pas couper, couper ses ongles. La liste d'attente pour un logement décent est de 40 ans est-ce que le gouvernement peut expliquer ce choix de priver Jonathan de ses droits fondamentaux? Est-ce que le gouvernement veut bien expliquer pourquoi le premier ministre n'a pas répondu à Janet Abramson, la mère de Janet, depuis un an, invite demande au premier ministre de passer cinq minutes au téléphone? Est-ce que le gouvernement veut bien expliquer pourquoi Jonathan est laissé à l'abandon dans un hôpital. Il a besoin d'un logement assisté aujourd'hui. Réponse, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Lorsque nous sommes entrés en fonction, nous avons vu, nous avons veillé à ce que. Nous avons constaté que des adultes ayant des déficiences intellectuelles ont été confrontés à de nombreux problèmes, et leurs familles aussi. Et c'est notre gouvernement qui a élaboré un programme inclusif pour leur permettre de vivre dans la collectivité, pour vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Il s'agit de l'inclusion et de l'appartenance. Nous l'avons dit au mois de mai 2021, c'est un travail que nous avons commencé dès notre entrée en fonction et nous avons travaillé avec de nombreux groupes à travers la province jusqu'au mois, mois de décembre 2020, 2020 pardon. nous avons tenu des séances virtuelles avec de nombreux acteurs du secteur, des fournisseurs de services et nous avons reçu 900 la soumission est écrite. Nous effectuons des changements de long terme pour les services aux personnes atteintes de déficience intellectuelle afin de leur permettre de vivre dans leur collectivité où ils pour vivre une vie décente. Question complémentaire. Monsieur le Président, Janet est, est là avec nous à la tribune. Regardez, Janet, c'est une personne. Ma question s'adresse au Premier ministre. De nombreux rapports montrent que l'investissement dans des logements indépendants respecte non seulement respecte les droits de la personne, mais aussi est beaucoup plus effi efficace sur le plan du coût. Mais à, à cause des compressions budgétaires, ce, ce n'est pas le cas. Nous, nous sommes favorables à un investissement dans la construction de 60 000 logements assistés. C'est un investissement éthique, mais aussi économique, efficace et efficace. Voulez-vous bien loger, Jonathan? Voulez-vous construire des logements assistés pour des dizaines de milliers de personnes? Et voulez-vous bien passer cinq minutes au téléphone de votre personnel, dit que vous étiez trop occupé? Elle est là. Je rappelle aux députés qu'elles doivent s'adresser au Président ministre des Affaires municipales et du logement. Je réponds à la question et, et j'admire la passion de la députée, mais il me semble que je suis content de voir qu'elle passe de la construction de logements. Dans le débat sur le plan d'action, la députée de Saint-Paul a dit que. Que la construction de plus de logements n'est pas forcément la réponse. Et, et la, la députée de Toronto, Rosedale, a dit qu'elle voulait un plan complet. Et là, c'est exactement le plan que nous avons élaboré à l'ordre. Plus de, de logements pour Jonathan et pour d'autres personnes dans la province. Nous allons continuer à construire, à favoriser ces investissements afin que tous aient un logement. Descend et sécurisé. Nouvelle question, député de Kitchener, Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Comme nous le savons tous et toutes, les deux dernières années ont été très difficiles pour de nombreux parents et pour de nombreux élèves. Les récentes données montrent que beaucoup d'élèves ont du mal avec les maths et beaucoup de parents nous disent que les compétences en matière de lecture ne progressent pas non plus après la pandémie et avec des grèves syndicales, disons-le très clairement, on ne peut pas se permettre que de fermer les écoles. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Que faisons-nous pour aider ces enfants à rattraper le retard pris pendant la pandémie En tant que, Merci pour la question. En tant que parents et défenseurs du système, de l'éducation, permettez-moi de dire qu'il est impératif que les enfants restent dans les écoles. Il faut que les enfants restent dans les salles de classe. C'est pour cela que nous avons élargi les soutiens. C'est pour cela que nous avons euh, élargi les programmes de soutien scolaire, le programme le plus important avec euh, les interventions de petits groupes sur la lecture, sur les mathématiques. Pour la première fois au mois de septembre, nous, avons, nous aurons un nouveau programme d'évaluation pour les élèves de première et de troisième année pour évaluer leurs leur forces et faiblesses. Nous avons modernisé le programme scolaire en matière de mathématiques sur le codage, les compétences numériques. Nous avons élargi le programme de soutien scolaire en ligne et nous veillons à ce que chaque élève de neuvième année atteigne un minimum nécessaire. C'est ce que nous faisons. Une question complémentaire. Il y a beaucoup de familles dans ma famille, comme la famille Stevens, qui traversent des difficultés financières dans, une, dans un contexte d'inflation galopante. Des Familles et parents doivent faire face à, ces, à cette inflation tout en essayant de veiller à l'éducation de leurs enfants. Et les parents, maintenant plus que jamais, ont besoin de soutien financier pour faire face au coût euh, du rattrapage des retards de leurs enfants pendant la pandémie. Ou non? De, des parents de ma circonscription. Je vous demande d'expliquer ce que nous avons fait pour les parents qui traversent des difficultés financières. Merci pour la question. En tant que progressiste conservateur, nous reconnaissons qu'il y a énormément d'instabilité dans l'économie mondiale et que cela a un vrai impact sur, euh, sur le coût de la vie. C'est pour cela que nous offrons un soutien financier direct aux parents de la province. Nous, 200 dollars pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans et 250 dollars pour jusqu'à l'âge de 21, 21, 21 ans des besoins particuliers. Nous venons euh, d'ouvrir le site Web pour les candidats à cette aide. Par ailleurs, c'est notre gouvernement, c'est notre premier ministre qui a réduit de 10 cents euh, la taxe sur l'essence qui a créé des crédits d'impôt. C'est notre gouvernement qui a signé une entente en matière de garderie, des garderie rabais de 6 000 dollars. C'est comme cela que nous travaillons pour les familles et pour l'économie de la province. député de Thunder Bay, Addicto, ma question s'adresse au premier ministre. Les services SOS offrent un service important aux personnes vulnérables à Thunder Bay. Pour ceux qui sont sans logement, la fourgonnette SOS offre des repas, des transports aux abris et a littéralement sauvé des vies pendant l'hiver. Malheureusement, ils ont annoncé la fermeture de leurs services SOS car ils n'ont pas pu obtenir un financement. Est-ce que le gouvernement va offrir, fournir le financement nécessaire afin, de laisser, afin que ce service reste ouvert cet hiver Réponse, ministre des Affaires municipales et du Logement. Je remercie la députée pour la question. Je viens de passer du temps à Thunder Bay avec ma adjointe parlementaire. J'ai rencontré de nombreuses parties intéressées. Et nous avons fait une annonce très importante pour une, avec la, une Première Nation locale pour construire plus de logements dans la région. C'était une visite absolument formidable. Merci d'avoir soulevé la question des abris. Nous avons débloqué des montants importants dans le cadre du fonds de soutien aux services sociaux pour venir en aide aux personnes vulnérables. Nous allons continuer de travailler avec ces organismes. Ils n'ont pas encore alloué la cinquième phase de leur fonds de soutien aux services sociaux. Nous allons continuer de travailler avec eux. et Je remercie encore une fois la députée de la question. Question complémentaire. Merci le gouvernement conservateur de Harris a délesté de nombreuses responsabilités sur les municipalités, déjà surchargées. Et ce gouvernement gère un, un, un filet de services sociaux en pleine euh, effondrement. Ces services ont besoin de financement de base et non pas de soutien euh, occasionnel, le, la chef, le chef adjoint de la nation Anishkanabe dit que ce genre de financement est essentiel à long terme, que cela, sans ces financements, des vies sont menacées. Avec à l'approche de l'hiver, est-ce que le Premier ministre veut aller plus loin pour faire ce qui est nécessaire en offrant des financements à ces services importants à Thunder Bay. Ministre associé de la santé mentale et des dépendances, merci pour la question. Tout récemment, la semaine dernière, j'étais à Thunder Bay et j'ai eu l'occasion, euh, avec notre député de Thunder Bay, Adikokan, de d'aller à, à, à Entraide et de rencontrer les représentants de SOS, et pour nous, c'est un une, un élément essentiel d'un continuum de soins que nous construisons non seulement en Ontario mais partout dans la province, dans tout, toutes les villes, toutes euh, les collectivités euh, rurales et reculées, il joue un rôle essentiel. Mais nous, nous penchons également sur les besoins en logement et, et j'ai ex le ministère des, des affaires, le ministre des affaires rurales euh, et du logement. Donc nous travaillons avec pour offrir ce continuum de soins quand ces personnes, si, qu'elles vivent dans la rue ou travaillent avec ces, ou travaillent avec ces organismes pour recevoir, recevoir un soutien. Quel que soit leur cas de figure, nous œuvrons avec, nous travaillons avec les services locaux pour offrir les services nécessaires. Nouvelle question, de député Merci, Monsieur le Président. Je comp... Je, ma question s'adresse à à, euh, au ministre, à la ministre associée. On, dans ma communauté d'Ajax et ailleurs, il faut soutenir les femmes qui vivent dans la précarité économique. En travaillant avec les organisations communautaires, nous pouvons aider les femmes et les, les habiliter à, à, à être des entrepreneurs, des entrepreneurs et à travailler Grâce à nos investissements et nos partenariats, nous, nous avons pu agir contre la marginalisation de ces femmes. Est-ce que la ministre associée des opportunités pour les femmes nous peut bien nous parler de ce qu'elle fait pour soutenir ce programme? Merci, Monsieur le Président. Et je remercie l'adjointe parlementaire du ministère de l'Éducation pour cette question. Et merci pour le travail que vous faites pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes euh, d'entrer euh, euh, sur le marché, marché du, du travail. Je vais vous parler d'une femme que j'ai rencontrée à Thunder Bay, Sarah, qui s'est euh, rendue dans un centre qui, qui l'a. Appuyé pour travailler en ligne pandémie. Ça a dit. En fait, je me suis rendu compte que je suis capable de faire beaucoup plus que, que je, je n'imaginais. J'avais besoin d'éducation, un système de soutien et des mentors. Femmes, maintenant, cela a vraiment transformé mes perspectives. Quand les femmes retournent sur le marché du travail et ont des soutiens, le, le programme de conseil de mentorat offert par le programme IWF sont essentiels à leur réussite. Cela renforce leur confiance, cela les aide à, à tenir tête au dépit. Et nous allons continuer de soutenir cette initiative par sa marche. Le temps alloué à la période de questions est écoulé. Je rappelle aux députés, je, je, je les invite à... Rester à, à, à la chambre, en chambre pour la photo de famille. Conformément à l'article 36a du règlement, le, dé, le député de Toronto, Saint-Paul, euh, dit qu'elle n'est pas satisfaite de la réponse à, à la question posée à, à la ministre des...